Voilà, donc bienvenue pour cette rencontre débat organisée par la revue des études anciennes. Alors vous savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, la, la revue des études anciennes, qui est une revue vénérable de cet établissement, organise depuis quelques années ce type de manifestation autour d'un parcours académique ou autour d'un parcours intellectuel, c'est ce que nous avions fait au mois de décembre dernier, avec la présence de John Ma, qui était venu dans cet établissement. Et puis, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais là, pour le coup, autour d'un autre objet, c'est-à-dire un ouvrage qui vient de sortir et qui nous semble intéressant de mettre en valeur et de, de discuter. Je voudrais, euh, dans ce propos liminaire, euh, remercier Audrey Lacroix et Anne Potel euh, de l'équipe de la Revue des études anciennes pour leur contribution à l'organisation de cette, de cette journée. Alors, Aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un livre, mais nous avons deux invités, euh, l'auteur du livre, euh, Philippe Lafargue, dont je vais reparler dans un instant, et euh, Sandrine euh, Ruy, qui nous fait le plaisir en, en voisine, euh, puisqu'elle est sociologue à l'université de, de, de, de Bordeaux. Euh, à côté, notre partenaire et cousin de, du site euh, Bordelais et donc nous avons aussi le plaisir de, de l'accueillir et nous la remercions euh, d'avoir euh, accepté euh, de lire le livre de, de Philippe Lafargue et de venir en parler euh, avec son, son, son regard. Alors, euh, pour le dire rapidement euh, et sans vous avoir à être exhaustif, hein, mais pour présenter euh, vos, vos travaux, euh, vous êtes euh, spécialiste de la question de l'opinion publique, du débat euh, public, la question de la, de la partie de l'articulation aussi avec la démocratie comme système et comme ensemble de, de, de procédures. Je crois que vous vous intéressez aussi, ça nous intéresse, enfin je veux dire, ça n'est pas au cœur du, du propos d'aujourd'hui, mais à la question aussi du, du genre euh, avec la, dans l'approche euh, sociologique. Euh, donc si vous êtes ici euh, aujourd'hui, c'est pour apporter justement ce regard euh, pluridisciplinaire autour de la question euh, de, la, de la démocratie, de la participation, mais nous aurons euh, l'occasion euh, d'en reparler euh, à partir du livre lui-même et des échanges que nous, que nous aurons avec euh, Philippe Lafargue. Alors, Philippe Lafargue est donc l'auteur de, de cet ouvrage, qu'on va citer quand même, fier d'être démagogue, et qu'il faut citer avec son sous-titre, « Ce que nous pouvons apprendre de la démocratie athénienne euh, », un ouvrage qui est paru au tout début de l'année 2022. En février euh, 2022, chez Bûcher euh, Chastel, euh, et euh, un ouvrage qui a un succès certain, en tout cas euh, un succès euh, par l'écho qu'il euh, qu obtient, euh, puisqu'on ne compte plus les comptes rendus euh, dans la presse euh, nationale, alors qu'elle soit spécialisée, je pense au magazine L'Histoire, ou plus généraliste, comptes rendus dans euh, Figaro Magazine, dans Le Monde. Dans le canard enchaîné, et ça, c'est une vraie performance. Euh, voilà, et je dois en oublier pas mal, et, et je n'évoque même pas le nombre de passages sur différentes radios pour évoquer cette, euh, c -c cet ouvrage et, et son apport et, et, et son contenu. Alors, Philippe Lafargue, j'ai oublié de le, de le dire, est professeur en classe préparatoire, professeur d'histoire, en classe préparatoire au lycée Montaigne, donc il est aussi presque voisin. Euh, il est docteur en histoire de cette université. C'est un, un historien euh, de différentes choses, mais disons-le rapidement de l'Athènes euh, classique, aussi euh, de la question de, de, de la guerre. Et euh, je voudrais quand même évoquer un des ouvrages euh, précédents de Philippe Lafargue, Cléon, euh, le guerrier euh, d'Athéna, qui nous placé déjà dans le même contexte chronologique euh, que euh, celui dont on va parler euh, aujourd'hui, et qui était déjà une première étape dans cette réflexion et qui constitue la publication euh, de la thèse de, de Philippe. Et je voudrais aussi euh, évoquer un autre euh, ouvrage. Je parlais de sa spécialisation dans l'histoire de la guerre, de conflit, dans la réflexion sur ces enjeux-là. La bataille de Pylos, hein, une bataille importante du, du, du 5e siècle, qui a été euh, analysée dans un ouvrage publié, j'ai oublié la date, euh, il y a quelques années, a, 2015. en 2015, voilà, en 2015 euh, sur la bataille de, euh, de Pylos. Voilà. Voilà pour euh, les différents euh, intervenants euh, d'aujourd'hui, qu'encore une fois, je veux euh, remercier. Et puis, euh, je vais leur laisser la parole, mais je voudrais euh, commencer par un propos euh, liminaire, qui est aussi une petite euh, euh, introduction, euh, que je voudrais débouter par une, une citation. La voici. Quel est l'enjeu de cette campagne Comment gagner L'enjeu, vous le connaissez c'est le choix entre la France du déclin et la France de l'espoir. C'est un choix qui s'est presque toujours posé à la France. Il y a toujours eu la tentation du renoncement et du déclin. Il y a presque toujours eu le langage insidieux et pervers de la démagogie qui vous explique que ce n'est pas la peine de poursuivre l'effort, qu'il y a toutes sortes d'avantages qui sont cachés au coin de la rue et qu'il suffit de s'avancer pour les avoir. Et puis... Il y a le courage simple et tranquille du peuple français qui a pu, dans des circonstances graves, faire des choix que ses dirigeants politiques ne lui proposaient pas. Ces propos, qui pourraient être, à condition de les amender un petit peu ceux de Nicias en 415, ne sont pas ceux de Nicias, mais sont ceux de Valéry Giscard d'Estaing, il y a 41 ans, ici même euh, à Bordeaux, c'était non pas le 10 mai, le jour funeste pour Valéry Giscard d'Estaing, mais le 8 mai, deux jours plus tôt, euh, dans ce discours qu'il tint à Bordeaux, donc pour euh, dénoncer euh, la démagogie de son adversaire d'alors et de la coalition qui le qui le soutenait. Et par ailleurs, il appelait les sociaux-démocrates à le rejoindre, comme quoi l'histoire peut parfois se, se répéter. Donc on, on, on voit qu'il y a 40 ans, ou un petit peu plus, 40, 41 ans, la dénonciation de la démagogie était bien sûr un argument de fin de campagne électorale. Mais on voit aussi que le candidat, Valéry Giscard d'Estaing, candidat président, faisait ici un appel au peuple contre la démagogie, d'une certaine façon, au peuple contre lui-même et ses tentations, mauvaises ou néfastes, au nom du sursaut, de la conscience et du courage qu'il incarnait, selon lui. Au fond, il y a là, dans ce discours, toute l'ambiguïté des notions de peuple et de démocratie, peut-être même celle d'ailleurs de démagogie aussi. Notions plastiques, dans le débat polémique, mais aussi par leur définition même. Le livre de Philippe Lafargue prend à bras le corps cette ambiguïté, mais pour l'observer, l'analyser, la sous-peser dans un autre contexte, celui de l'Athènes et du 5 siècle. Je l'ai dit, le livre a été remarqué, il a été identifié comme important, et il est en effet précieux parce qu'il invite à penser. Il faut dire qu'il s'inscrit dans un contexte intellectuel, un contexte de débat, qui voit ces dernières années dans le débat public, la question de l'usage de l'antiquité grecque, plus exactement d'une certaine image de la démocratie athénienne, de l'idée d'un peuple directement et immédiatement souverain, sans écran, sans médiation, euh, qui a pu alimenter les débats et sans doute aussi les fantasmes sur le tirage au sort, sur le référendum citoyen. Cette idée, c'est celle de l'importation dans des systèmes sociopolitiques contemporains des pratiques développées dans ce qu'on pourrait appeler aussi, comme Moses Finley, une société du face à face. On est donc dans un contexte d'interrogation sur la représentation, sur les rythmes de la démocratie, sur la notion même de peuple. Mais s'il s'inscrit dans un contexte de débat, un contexte qui relève de l'actualité, parfois un contexte polémique, un contexte de réflexion sur ce que doit être ou ce que pourrait être une démocratie contemporaine, il s'inscrit aussi dans un contexte historiographique, déjà ancien, qui a toujours eu soin de porter un regard comparatif sur la démocratie athénienne. Alors, je n'ai pas à faire une longue liste de noms de personnes qui ont contribué à tout ça, mais il me semble important de baliser, d'identifier en tout cas un certain nombre de, de balises. On pense bien sûr aux travaux euh, importants, très importants de Cornelius Castoriadis sur la notion de germe et sur son étude de la démocratie sous cet angle-là. Il faudrait aussi bien sûr évoquer Nicole Laureau dans son approche qui relève aussi bien autant de l'histoire que de l'anthropologie, et plus récemment, dans les années 80-90, avec des déclinaisons euh, en 2005-2010, les travaux de Joshua. Aubert qui s'est interrogé sur la démocratie en général, la démocratie athénienne en particulier, et tout particulièrement sur le lien entre les élites et la masse ou, euh, ou le peuple. Et puis plus récemment... Euh, je crois qu'il faut rappeler, il est indispensable de rappeler des contributions, dont, notamment dans le cadre français, et peut-être même encore plus dans le cadre bordelais, qui est décidément très actif dans ce domaine-là, euh, les travaux de Vincent Azoulay, de Paulin euh, Ismar. Déjà, les travaux de Vincent Azoulé dans sa biographie de Périclès. Hein, qui s'interrogeait sur euh, l'existence même du grand homme dans le cadre euh, démocratique, les travaux d'Azulé et d'Ismar euh, sur l'année 403 et la sortie euh, de la guerre civile de 404-403 euh, autour de la notion d'approche chorale de, de, la, de la démocratie, et puis plus récemment, alors avec une ambition plus, plus large dans les thèmes qui sont évoqués, le travail de Patrice Brun sur l'invention de, euh, de la Grèce et à venir. Euh, une étude de Christophe Pébart qui doit sortir euh, cette semaine sur la démocratie au 5 siècle. Aussi, ces deux livres, finalement, étant quasiment contemporains sur euh, un sujet euh, commun, et cela annonce peut-être un, un dialogue. On voit, en évoquant ces différents noms, et sans entrer dans le détail, euh, qu'il est finalement impossible de raisonner sur la démocratie antique sans s'interroger sur le lien avec les pratiques contemporaines, même si on veut la mettre à distance, même si on veut l'analyser euh, pour elle-même, pourquoi c'est impossible Parce qu'on est prisonnier du vocabulaire et que ça suppose, dans tous les cas, qu'à un moment ou à un autre, on s'interroge sur ce lien, ne serait-ce que par les mots que, euh, que l'on emploie, et c'est ce, ce que font tous les noms que j'ai euh, évoqués, euh, évoqués plus tôt. Alors, le livre de Philippe Lafargue, je ne vais pas ici euh, en faire euh, euh, un résumé, nous aurons euh, l'occasion euh, d'évoquer euh, les différents thèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, aborde bien euh, des aspects. En réalité, euh, le titre tourne autour de la notion de démagogue et de démagogie, mais le sous-titre dit la réalité des choses. C'est en réalité une réflexion par cette porte d'entrée-là sur la démagogie, sur le système démocratique lui-même, avec une présentation sur le processus de mise en place de euh, la euh, démocratie, une interrogation sur euh, les euh, pratiques, une mise à distance avec cette identification d'une démocratie euh, autre, et puis la prise à bras-le-corps aussi de la notion de démagogie ou de la figure euh, des démagogues qui était déjà évoquée dans les travaux précédents de Philippe Lafargue et que l'on qui est ici travaillé à nouveaux frais, mis à distance, critiqué, pour au contraire souligner l'importance de la figure du démagogue, non pas comme une maladie congénitale de la démocratie, mais comme un élément essentiel de son fonctionnement. A cela s'ajoute aussi, ce qui est très important, me semble-t-il, dans cet ouvrage, une réflexion sur... Les espaces et le temps de la démocratie, sur l'agora euh, en particulier, et puis ce euh, dont euh, on ne peut pas se passer dans une étude sur la démocratie, c'est-à-dire une réflexion assez approfondie sur euh, le, la complexité du rapport euh, entre, euh, disons-le, simplement et trop simplement, les élites et le peuple, euh, entre les tenants de la démocratie et ses opposants, les deux choses ne se recoupant pas euh, tout à fait. Donc on le voit, c'est un ouvrage extrêmement riche, je viens de résumer à trop grand trait, et de façon trop, trop rapide, mais nous avons un peu de temps devant nous pour aller plus dans, dans le détail. Alors, nous avons organisé les choses de la façon euh, suivante, peut-être qu'on va commencer par une ou deux questions sur l'intention qui était la tienne, et puis euh, on cédera euh, la euh, parole euh, juste après à Sandrine Ruy, euh, qui a fait euh, de son côté une lecture de ton travail pour qu'elle nous donne ce à quoi ça l'a invité à, à, à penser. Euh, peut-être juste une, une question pour en, entamer le... le le débat, c'est un titre qui sonne comme une provocation euh, délibérée, euh, mais je, je voudrais peut-être m'attacher ma, ma, ma, au sous-titre, ce que nous pouvons apprendre euh, de la démocratie euh, athénienne, et lancer d'emblée la discussion là-dessus. Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre de la démocratie athénienne Alors, bonne question. Euh, bon, D'abord, je voulais remercier hein, tous, les, tous les gens qui sont là de, de bien venir nous écouter, remercier Laurent bien sûr pour, pour son invitation, ainsi que la REA, son équipe. Voilà, pour moi, c'est très agréable de revenir dans la maison qui m'a élevé en quelque sorte. Donc euh, voilà, j'y reviens avec grand, grand plaisir. Alors, tu, tu parlais du, du sous-titre, et, et à juste raison, parce que le sous-titre, il n'est pas de moi, il m'a été imposé, enfin imposé, suggéré par l'éditeur. Euh, le le sous-titre, à l'origine, c'était euh, « Démocratie et démagogie euh, dans l'Athènes du siècle de Périclès ». Et, bon, bien sûr, l'éditeur qui voulait faire vendre, entre guillemets, avant l'élection présidentielle, bon, voilà, euh, il a poussé pour cela, parce que, moi, ça m'embêtait au départ, ensuite, non, j'ai accepté, mais au départ, ça, ça m'embêtait, parce que, euh, bon, je parle sous la houlette de, de Patrice Brun, euh, qui a été mon maître, euh, j'aurais tendance à dire que des Grecs, enfin, euh, moi, j'appartiens à une génération d'historiens qui ont cessé de voir, dans les Grecs, un modèle indépassable. Euh, cette espèce de patrie, des arts, des lettres cette lumière euh, qui brille euh, dans des ténèbres euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à puiser chez les grecs hein, et notamment l'expérience démocratique est une expérience complètement originale mais euh, voilà, moi j'appartiens à cette génération qui a vécu avec l'apport de, de l'anthropologie historique et donc les grecs ne sont pas supérieurs euh, au Nambiquara de lévi ou, ou à d'autres, il y a à apprendre dans toutes les sociétés humaines du passé euh, s'il y a des leçons à tirer, euh, elles sont autant chez les grecs que chez d'autres hein. maintenant c'est vrai que pour la démocratie nous n'avons pas d'expérience euh, ancienne connue, hein, ou aussi bien connue que celle athénienne, donc il y a forcément des choses à prendre euh, donc apprendre, oui sans servir comme modèle ou comme remède euh, aux maux euh, de nos sociétés contemporaines, non probablement pas. Hein. Ce qui est intéressant, c'est euh, la réflexion dont on va en tirer, la réflexion critique et pas l'admiration béate euh, comme quelque chose voilà qui je le dis en conclusion, c'est une démocratie d'un autre temps qui avait en plus de notre point de vue bien évidemment euh, des points sombres, euh, le nombre d'exclus, euh, les femmes, l'esclavage, l'impérialisme, enfin, voilà, donc... Euh, mais dans la mécanique institutionnelle, en effet, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes et euh, qui peuvent en tout cas faire l'objet de, de réflexion aujourd'hui. Voilà, donc finalement, je suis assez content du sous-titre, même s'il n'était pas de moi euh, à l'origine. Et deuxième et dernière question li liminaire... Euh, on a bien compris que ta réflexion porte sur le 5 siècle. Or, souvent, euh, on parle de la démocratie grecque en général sans faire une, beaucoup de distinctions entre les différentes euh, cités lorsqu'elles sont démocratiques, euh, et euh, on a souvent tendance euh, à... Euh assimiler l'époque classique, enfin aborder l'époque classique de façon très générale en incluant le IVe siècle. Et donc je, je pense qu'il y a peut-être aussi euh, une explication à donner sur ce choix euh, qui est un choix euh, presque historiographique, euh, en tout cas euh, qui est euh, délibéré, qui repose sur un rapport euh, aux sources et à l'objet. Pourquoi le Ve siècle alors, bon, d'abord, parce que c'était une période que je connaissais mieux <rire> que le 4e siècle, euh, puisque j'avais fait ma thèse voilà, sur la fin du 5e siècle. Euh, c'est même pas le 5e siècle. Hein. En fait, le, le, le, pareil, l'éditeur, il n'a pas voulu qu'apparaissent les dates sur la couverture. Euh, la date, elle apparaît sur la, ce qu'on appelle la, la page de garde. Voilà, c'est euh, vers 462... 403. Hein, donc c'est vraiment la deuxième moitié du, du 5e siècle, ce qu'on va appeler le siècle de Périclès, hein, entre guillemets, même si c'est une image idéalisée. Et c'était en effet, parce que dans, dans le livre, j'essaie un petit peu de revenir sur l'idée que la démocratie aurait été livrée clé en main avec les réformes de Clistène à la fin du 6e siècle. En fait, il va y avoir tout au long du 5 siècle un processus euh, d'approfondissement démocratique pour euh, liquider, en quelque sorte, les dernières survivances euh, de l'Athènes prédémocratique, cest c'est-à-dire d'une Athènes qui était tu, gouvernée par une aristocratie. Et, et donc c'était un petit peu aussi historicisé euh, la démocratie athénienne, c'est-à-dire que voir qu'elle n'est pas euh, sortie toute armée euh, du cerveau de Zeus, mais qu'elle est en combat... Euh, qui y a une tension qui existe tout au long du Ve siècle entre ceux qui veulent approfondir ou installer durablement la démocratie et puis ceux qui sont encore ses adversaires euh, et qui vont euh, à certains moments même euh, réussir à la renverser, à deux reprises au moment de la guerre du Péloponnèse. Donc voilà, c'était un peu remettre de l'histoire dans ce schéma institutionnel euh, ou même dans les approches qu'ont beaucoup aujourd'hui euh, les historiens anthropologues qui un petit peu de, de parler d'une cité grecque un peu figée, euh, idéalisée ou non mais en tout cas qui, qui est euh, pour reprendre les mots de François Artaug en, en apesanteur c'est-à-dire où il n'y a pas d'épaisseur historique on ne voit pas forcément les évolutions les combats, les tensions qui, qui peuvent exister voilà. Merci. Je, je passe la parole tout de suite à, à Sandrine Ruy, qui a préparé donc son, son intervention sur sa lecture de l'ouvrage de, de Philippe. Merci, donc bonjour à, à tout le monde, merci à tous les deux, puis aux, aux autres collègues de la revue pour cette invitation, et, donc, et surtout de m'avoir donné l'occasion de de lire ce livre qui est alors, absolument passionnant, en fait extrêmement savant, mais aussi tellement vivant et savoureux qu'il est très accessible. Je, je le dis pour celles et ceux hein, qui pourraient se considérer que n'étant pas spécialistes les études... Les... En fait, c'est vraiment, ça se lit comme vraiment un, un, un, un roman et c'est très vivant, donc je vous le recommande très chaudement. Alors, je ne suis pas historienne, je ne suis pas spécialiste de la démocratie athénienne, je vous ai lu en, en sociologue, ça a été dit par Laurent, euh, et surtout une sociologue qui, qui voilà, depuis euh, 25 ans, s'intéresse à l'expérience démocratique et en particulier celle qui se joue dans les dispositifs de démocratie euh, euh, participative. Hein, et, et dans ce mot, je... Voilà, je range, sans, sans les spécifier, des formes extrêmement diverses que vous connaissez, euh, des débats publics, des concertations, des conseils de quartier, les conventions citoyennes dont on parle, budget participatif, donc c'est une façon générique de désigner toutes ces procédures, ces dispositifs, ces expériences qui ont ouvert euh, depuis plus de 20 ans les, les processus de décision aux citoyennes et aux citoyens. Alors que l'on dit ordinaire au sens où ils n'ont pas euh, de, de, de mandat, de, de statut professionnel, ce qui, qui fait qu'ils ont une place hein, dans ces processus, euh, mais sans oublier qu'ils ont aussi d'autres façons hein, de peser sur les décisions, euh, bien sûr le vote, euh, la liberté d'expression, les mobilisations collectives, le recours à la justice... Donc il n'y a, a pas rien non plus entre les citoyens et, et la démocratie de représentation. Mais il se trouve que ces droits de participation se sont étendus euh, depuis plus de 25 ans maintenant. Et quand j'insiste je, je, là-dessus, ça veut dire que notre cadre réglementaire et législatif s'est enrichi en la matière. Et ce processus-là, il, euh, il ne s'est pas démenti hein, jusqu'à aujourd'hui et au point que... On a de façon régulière hein, un élargissement de ces droits euh, et, et qu'il y a d'ailleurs un certain nombre d'expériences en la matière qui ne renvoient même pas à des cadres réglementaires. Hein, budget participatif, ce n'est pas obligatoire pour personne et ça se développe à grande vitesse. Alors, je, je, je vous ai lu avec ce, ce, ce, voilà, cette expérience-là, cette expertise-là, et, et je vous ai lu aussi à partir d'une observation que je voudrais partager, puisque euh, le constat qu'on peut faire aujourd'hui sur ces affaires de, de, de démocratie participative, c'est quand même partager un étonnement, c'est de dire, euh, eh bien, près de 30 ans de développement de démocratie participative euh, n'a pas effacé euh, les diagnostics de crise. Et, et on est dans un moment social et politique euh, qui, de ce point de vue-là, est assez critique, hein, euh, où il y a une forme, euh, y compris de, de, voilà, parfois d'inquiétude, hein, des auteurs qui parlent de déconsolidation démocratique euh, comme Yachamouk, euh, et, et d'ailleurs de façon récurrente à chaque campagne électorale, c'était le cas de la dernière mais aussi à chaque crise, c'était le cas après le mouvement des Gilets jaunes, euh, et bien euh, les commentateurs, les candidats, le, enfin, le personnel politique et les citoyens s'accordent pour dire qu'il faudrait enfin faire quelque chose pour faire participer davantage les citoyens. Donc on on a cette espèce de paradoxe hein, d'un développement non démenti hein, euh, d'une offre publique de participation et des diagnostics euh, de crise qui, euh, qui demeurent. Euh, et donc c'est avec ce, aussi ces, ces aimants-là d'observation de, voilà, de, hein, que, que, que tout le monde partage, que tout le monde bien sûr peut faire avec moi, euh, que je vous ai lu et que vos et, votre livre est particulièrement instructif et stimulant. Et je voudrais, euh, donc j'ai retenu deux, deux axes, hein, un peu pour euh, ouvrir l'échange. Donc un premier qui est une forme de question, alors, qui, est, qui est quand même, euh, au, au fond, pourquoi, euh, hier comme aujourd'hui, les démagogues peuvent effectivement euh, être fiers de l'être et, et pourquoi, euh, voilà, c'est agaçant. Pourquoi c'est agaçant Quand on est, quand on se pense, hein, un bon ou une bonne démocrate. Donc ça, c'est un premier axe. Et le second, c'est, puisque votre, ça a été dit, hein, votre voyage en démagogie nous, nous en apprend sur la démocratie euh, athénienne, c'est en quoi cette démocratie athénienne euh, peut effectivement être une source d'inspiration hein, pour la démocratie euh, contemporaine. Euh, et au fond, euh, voilà, est-ce qu'il faut... Euh, euh, suivre, hein, d'ailleurs, les démagogues, notamment, euh, pour euh, approfondir euh, et améliorer la démocratie réellement existante. Alors, sur le premier point, je, je, c'est vraiment la... Tout est passionnant, mais c'est particulièrement passionnant de découvrir ces figures de démagogues auxquelles vous vous intéressez. Euh, et, et vous le faites, alors vous, vous le dites hein, très bien, je, je, je le dis là, mais à partir des traces euh, que l'on trouve de, de ces figures dans euh, des textes, notamment les comédies, des comédies d'Aristophane, etc. Euh, et, qui sont, euh, et, et vous analysez ces traces, vous les interrogez d'ailleurs avec une, une vraie prudence, hein, euh, et la prudence requise, en essayant de croiser d'autres sources pour savoir jusqu'où ces représentations sont ajustées à la réalité sociale de l'époque et, et, et au fond c'est une dimension importante parce que en tout cas aussi que j'ai un peu découvert en l'occurrence mais ce que vous nous dites c'est que alors que du point de vue de l'étymologie du terme, le démagogue enfin, cette notion pourrait être tout à fait neutre hein, puisque le et démagogue, celui qui aspire ou prétend mener, conduire le peuple, porter ses aspirations, pourtant dès son, son, son origine Hein, ça, ce moment d'émergence, c'est une figure qui est brocardée, euh, qui, qui est construite comme une figure repoussoire, euh, mais, mais très repoussoire, hein, c'est une figure dégoûtante. Hein, Les démagogues apparaissent sous des traits euh, vraiment un peu flatteurs, une figure tonitruante, euh, qui n'a ni savoir vivre, euh, ni savoir tout court, hein, et qui, euh, en plus, se, voilà, peut, peut se, se trouver et chercher à manipuler. Euh, le peuple. Et donc ça c'est très important je trouve, j'ai retenu, je retiendrai pour longtemps cette, cet enseignement parce que vous dites c'est au fond un terme qui d'emblée est chargé d'une connotation politique et d'un parti pris euh, idéologique euh, et d'ailleurs vous, vous faites un travail de sociologue de mon point de vue en, en montrant comment ce mot renvoie à la fois à un homme, au sens d'une personne singulière mais aussi à un groupe social, à une opinion politique et à un jugement de valeur. Et ça c'est vraiment euh, tout à fait bien mené, très très euh, intéressant et, et surtout le démagogue nous apparaît d'abord défini et dépeint par ses adversaires. Et donc c'est là, c'est Évidemment, tout l'intérêt aussi de votre travail, c'est que euh, cette, cette construction de la figure pour soi, du démagogue, elle se fait dans un moment d'invention de la démocratie, mais il y a un processus dont vous avez rappelé qu'il ne se fait pas sans, sans euh, difficulté, sans heurts, et qui oppose en permanence hein, ceux qui veulent étendre hein, euh, euh, le domaine de, de, de, de la démocratie, hein, étendre le corps civique, le pouvoir des citoyens, et ceux qui euh, résistent hein, parce qu'ils aspirent à, à euh, faire perdurer un régime plus aristocratique et, et, et oligarchique, et c'est dans cette tension, euh, au fond, que le démagogue apparaît, euh, au dieu de ses adversaires, comme un mauvais objet, un mauvais personnage, euh, en tant qu'il se place aux côtés, et du côté du peuple, mais, et donc c'est toute une discussion aussi euh, que Laurent a rappelé, c'est le peuple au sens où le menu peuple, c'est-à-dire euh, les plus modestes, les travailleurs, euh, les pauvres, euh, les marins, les marchands, enfin ceux qui ne sont pas, donc, les notables, euh, euh, et euh, les propriétaires terriens et de ce point de vue là vous montrez que le démogogue c'est celui qui va instaurer une relation privilégiée hein, à cette partie du peuple-ci euh, et celle qui est définie comme celle qu'on n'écoute pas, euh, qu'on méprise et en tout cas qui n'a pas sa place dans le jeu euh, et de ce point de vue là au fond, il s'inscrit, et vous le dites, hein, et c'est son rôle essentiel dans cette période, il s'inscrit dans cette mouvance qui va euh, euh, donc être favorable à l'extension de la démocratie vers les plus modestes. Euh, et c'est là que le trouble vient, quand on en lit euh, votre livre aujourd'hui, puisqu'on garde cette... Plutôt, hein, une définition très critique du démagogue et de la démagogie, euh, mais en vous lisant, euh, je me suis dit, bah, au fond, le démagogue, c'est notre mauvaise conscience de démocrate. Et parce que, c'est dans ça qu'il est agaçant, et quand, alors, hier, mais surtout aujourd'hui, euh, c'est qu'il nous rappelle, euh, au fond, euh, et rensaillante, des contradictions intrinsèques euh, du fait euh, démocratique euh, qui, à la fois, pose que les hommes et les femmes euh, se gouvernent euh, ensemble, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais qui ne résout jamais, et jamais pleinement des tensions, alors deux ordres de tensions euh, qui sont euh, apparentes dans le livre, celle euh, qui a été évoquée entre cette tension entre le corps civique, le peuple corps civique, on pourrait dire cette, cette idée d'une communauté euh, prise dans toute son unité et dans toute sa force souveraine, et euh, versus ou en tension avec euh, le peuple corps social et qui, lui, est bien sûr euh, loin d'être unifié et qui est une réalité, euh, évidemment, contemporaine qu'on peut souligner dans des sociétés stratifiées, hiérarchisées euh, où il y a, évidemment, des régimes d'inégalités multiples et donc ces divisions, euh, eh bien, c'est toujours difficile hein, de faire en sorte que chacun, chacune des composantes du peuple euh, dans une démocratie puisse euh, s'exprimer, se faire entendre alors, on, on pourrait dire que cette tension euh, elle est structurante de l'histoire de la démocratie on a, on a passé son temps à élargir ou, ou en tout cas réduire les exclusions de fait enfin de, de, de droit pardon, les femmes, hein, on l'a dit, euh, mais il reste des exclusions de fait et qui sont, euh, euh, qui paraissent hein, par moments irréductibles. Et en plus, dans cette tension, euh, il y a aussi une permanence, je trouve, de, euh, des représentations et des, et des justifications hein, que l'on retrouve, c'est-à-dire cette idée de, de, au fond d'un peuple euh, qui, euh, lorsque on le voit dans sa sociale la plus modeste serait euh, au fond irrationnelle, manipulable, euh, donc euh, avec cette vision euh, très négative versus d'autres euh, tenants d'une du, représentation plus enchantée hein, qui considèrent qu'au contraire hein, c'est parce qu'on est dans la vraie vie et, et euh, qu'on subit un certain nombre d'épreuves qu'on on aurait euh, au fond une vision plus juste on serait plus proche de la vérité et, et donc euh, on serait capable de, de décider donc ça c'est un premier ordre de tension et puis il y en a un second hein, là aussi qu'on qu Auquel évidemment fait référence votre, votre travail, c'est la tension entre participation directe et représentation. Participation directe et représentation. Alors, on va dire l'histoire de la démocratie est tranchée en faveur de la représentation, des régimes représentatifs, de, si on parlait comme Rosan Ballon, que vous citez beaucoup, de la démocratie, de la légitimité électorale et avec cette idée que oui le peuple est à la source de tout mais il ne saurait gouverner et au fond il délègue sa souveraineté et au fond c'est notre représentation de la démocratie aujourd'hui, c'est notre horizon démocratique indépassable, c'est celui-là c'est vraiment la démocratie de représentation et avec tous ces évidemment c'est une évolution qui a, qui, a, qui a produit des écarts plus manifestes encore du fait de, de, de la professionnalisation, de l'autonomisation de la sphère politique et ça vous, vous, vous en parler également. Donc on est euh, évidemment à la fois on comprend hein, qu'ils sont du côté de l'extension de la démocratie, en même temps il est agaçant de voir euh, et bien qu'ils nous donnent la leçon, et surtout quand on fait le, le pendant, comme vous le faites dans l'annexe, avec les populistes contemporains, hein, qui euh, au fond et c'est assez.. Euh, euh, voilà, qui sont là pour, pour réactiver les tensions, hein, euh, en jouer, euh, titiller notre mauvaise conscience, euh, et il se trouve qu'ils n'ont pas de mal hein, euh, à se présenter comme les vrais défenseurs de la démocratie. Hein, euh, euh, Aujourd'hui, comme voulant réaliser, approfondir, justement, euh, l'esprit démocratique. Et c'est ce que note, euh, donc, Yachamon, que j'évoquais, hein, dans un, son ouvrage qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie hein, », qui travaille ces tensions-là, et qui nous dit les nouveaux leaders populistes, au fond, ils ne s'abstiennent pas simple, seulement de de ne pas défendre des, des systèmes plus autoritaires hein. il ne défend pas des systèmes plus autoritaires mais il se présente comme l'alternative démocratique à des régimes oligarchiques hein. et, et c'est avec ce, ce credo là hein, euh, qu'il s'adresse euh, au peuple et aux citoyens et, et, et Munch rappelle donc la, la façon dont Orban a salué l'élection de Trump en 2016 en, lui, en disant euh, bah, que c'était enfin une transition de la non-démocratie libérale vers la démocratie réelle et donc, euh, donc ça, il y a ce trouble, ce malaise, aujourd'hui. Et votre, et votre livre permet d'ailleurs de, de, de, de, de bien le, le comprendre et, et de l'historiciser. Et deuxième axe, donc deuxième ensemble de remarques, euh, donc au fond la question c'est est-ce qu'il faut laisser euh, les démagogues nous faire la leçon, hein, nous donner des leçons de démocratie, des démagogues d'aujourd'hui, on va dire, euh, et en quoi la démocratie athénienne peut être une source d'inspiration pour euh, démocratiser la démocratie Alors, Là, ça a été dit, hein, vous, vous avez dit, le, le, le, vous faites des liens vous-même, d'ailleurs, avec un certain nombre d'auteurs qui travaillent sur la, la, la démocratie participative aujourd'hui, hein, Saint-Omer, Bermas, bon, Talpin, bon, donc vraiment mes collègues, ça je me suis retrouvé, Fischkin, <rire> là j'étais plus à l'aise, euh, et, euh, et qui effectivement hein, vont, vont euh, comme d'autres, hein, mais s'intéressent ça, ça à la démocratie athénienne, euh, et, et à certains de ses mécanismes, ses dispositions, le tirage au sort, vous l'avez dit, le contrôle citoyen, il y a un certain nombre de choses... Hein, qui, qui aident à réfléchir la démocratie euh, d'aujourd'hui et qui ont des effets euh, concrets. Hein. Les, les sondages délibératifs de Fishking, ça existe, ça, ça se met en œuvre, y compris en Chine. Donc, ce, qui est, ce qui interroge un peu, mais les autorités chinoises adorent les sondages délibératifs à la Fishking. Euh, mais le tirage au sort, il s'applique aussi déjà. Hein. Les conventions citoyennes pour le climat, là, tire au sort des citoyens, donc c'est donc déjà il y a une mise en pratique. Euh, mais alors évidemment ça, ça nous interroge aussi et, et c'est souvent, de, et de façon récurrente euh, dans cette quête des mécanismes plus participatifs que l'on va chercher dans la démocratie athénienne il euh, y, y a souvent des objections qui sont faites au regard de la configuration euh, euh, sociale et politique qui est la nôtre hein, qui n'est pas celle de, de l'Athènes alors à, tout, à plein de points de vue, l'échelle hein, la taille critique, vous le dites, la masse critique euh, on est bien sûr, la, la complexité des enjeux, évidemment on n'est pas dans le même monde et de ce point de vue là, ces remarques sur... Euh, et notamment le, le, le fait que la participation citoyenne ne pourrait s'envisager qu'à une petite échelle, hein, c'est des, des remarques qu'on entend et, et qui sont euh, voilà, régulières dans l'histoire du fait démocratique, euh, ou face à des enjeux simples. Aujourd'hui c'est un peu une objection qui pourrait être levée compte tenu de, de, quand même d'outils hein, et, et notamment des potentialités numériques hein, euh, que vous évoquez d'ailleurs, qui, qui ont leur face sombre mais qui ont aussi hein, euh, permettent de résoudre un certain nombre de, de difficultés, en particulier cette question hein, euh, de la distance, de la matérialisation critique d'informations qu'il faudrait mettre à disposition. Tout ça, on est capable aujourd'hui euh, euh, de le faire. Je, je donne un exemple d'ailleurs. Il, il euh, Aujourd'hui, euh, on peut, on pourrait, nous pourrions, euh, si nous le souhaitions, peut-être certains d'entre vous le, le, le font, mais euh, dire notre mot sur toutes les directives européennes. Et c'est en ligne. Et on a toutes les informations requises. On peut faire ça du matin jusqu'au soir. On est invité à le faire. Mais il se trouve qu'il y a d'autres contraintes hein, qui font que ben, un peu autre chose à faire. Euh, mais il y a des. Voilà, en tout cas, il y a des potentialités numériques qui permettraient là d'augmenter ou d'élargir la participation des citoyennes au regard de ces, ces deux obstacles souvent énoncés. Et en revanche, je retiendrai deux points. Et, et, et Là aussi, votre livre est vraiment intéressant, qui paraît plus coton comme obstacle, quand on se compare. Euh, alors le premier, c'est quelque chose que vous rappelez, c'est que, euh, voilà, que dans les, quand les citoyens athéniens euh, participent aux délibérations, au fond, ils sont dans ce régime de l'immédiateté. Hein. C'est direct, sans médiation, mais régime de l'immédiateté. Et au fond, que j'ai retenu dans un double sens, c'est euh, d'une part ce sens du circuit court, il hein. n'y a, a, a pas trop de distance entre euh, parler, la prise de parole, décider et agir. Mais il y a un autre sens, c'est euh, euh, il n'y a pas de distance non plus euh, entre la parole et, la, et celui qui la porte, puisqu'elle engage sa responsabilité et surtout elle a des conséquences sur lui. Hein, et vous donnez un exemple euh, qui est, euh, sur lui c'est semblable, hein, mais qui est le, le, de voter la décision de faire la guerre. Hein, mais, mais on prend cette décision et, et une fois qu'on l'a prise... Euh, si elle est favorable, on se retrouve sur le champ de bataille. Et donc ça, cette immédiateté, évidemment, c'est quelque chose de très très singulier. Euh, et, et, et, et, qui, et, voilà, et vous insistez hein, sur cette singularité, le, le fait que les projets de loi, les décisions, hein, euh, sont pris directement par les citoyens en débat, sans médiation, sans filtre institutionnel. Ça, c'est votre formule, ça m'en a rappelé une autre. Hein, un président qui lance une convention euh, citoyenne sur le climat et qui dit, eh ben, ça sera en plus en filtre. Eh ben, voilà, ça devient revenu un peu comme une formule embarrassante. Euh, mais au fond, ça pose une question et qu'on a du mal à affronter quand on développe des dispositifs de participation, c'est la question de la responsabilité. Et, et ça, ce n'est pas une petite question. Et au fond, la démocratie représentative, elle a toujours mieux réglé cette question-là. La, la question de l'imputabilité des décisions. À qui demandera-t-on des comptes une fois que des décisions ont été prises si on assemble des citoyens qui euh, n'ont pas eu de mandat pour le faire Donc là, on est face à un, un point un peu limite. Euh, comment régler la question de l'imputabilité aujourd'hui en s'inspirant, euh, au fond, de formes plus directes de participation Et le deuxième axe, euh, là aussi, d'échange de réflexion, euh, là aussi un peu. Peu compliqué à envisager c'est que bon, vous vous rappelez que dans ce dans l'athènes que, que vous observez on est dans ce régime de la liberté des anciens Versus la liberté des, des modernes, dans, selon les, la formule de Constant, et, et où participer au destin euh, commun rend libre. Hein, mais c'est aussi ce qui permet euh, de, de se sentir appartenir à la communauté. Hein, et, et, ces, et ces éléments sont, sont liés, et on appartient à cette communauté athénienne, par-delà d'ailleurs ces différences, les différences euh, entre les composants du, du corps social. Et au fond, euh, aujourd'hui, évidemment, on est dans des sociétés où, où ça c'est un, un point, un, un point un peu assez problématique. Alors, en, en vous lisant, je pensais, alors, Rosan Ballon, vous le citez beaucoup, mais notamment un, un dernier ouvrage sur les épreuves de la vie, qui... qui, qui on peut le mettre en parallèle avec un, un, l'ouvrage de François Dubé, aussi, mon collègue, là, sur euh, tous inégaux ou tout singulier, mais d'autres travaux euh, sur la, la, voilà, la société, les sociétés contemporaines, ainsi sur le fait que nous sommes dans des sociétés singularistes, euh, où euh, au fond, les individus contemporains que nous sommes, euh, au fond, nous, nous sommes très attachés à nos libertés individuelles, à nos, à, au respect de notre autonomie, euh, et en même temps, nous, nous envisageons la politique comme euh, ce qui, euh, euh, ou en tout cas, depuis des épreuves singulières, hein, et, et des épreuves qui peuvent être d'ailleurs critiques, difficiles à affronter, notamment quand on est dans les classes populaires, d'inégalités, de mépris, bon, un certain nombre de types d'épreuves, euh, et qui font que nous avons du mal aussi à nous, nous sentir engagés dans un, par un destin commun. Hein, euh, où au fond le concitoyen c'est souvent celui qui nous empêche en plus euh, d'être heureux euh, et on demande à la politique non pas de nous, euh, de nous enchanter euh, tous les deux euh, mais plutôt de, ben, voilà, de limiter les droits des uns pour euh, augmenter les siens et, et donc c'est cette difficulté à, à se sentir solidaire peut-être et en, engagé euh, à l'égard de ses concitoyens qui rend l'offre de participation aussi euh, plus euh, délicate euh, et a fortiori dans un moment où les, les corps intermédiaires eux-mêmes hein, subissent une crise de légitimité qui font que l'articulation qu'ils pourrait faire entre les épreuves singulières et le politique ou la politique, là aussi ils sont, ils sont moins écoutés, moins entendus. Du coup, je, je, je voulais terminer là-dessus, mais euh, au fond, dans, cette, dans, dans une société de ce type, plus singulariste, euh, on est confronté quand même à une forte ambivalence de la part des citoyens en matière de participation. Hein, C'est-à-dire que quand on fait des enquêtes d'opinion euh, et, et, et, et, et quand on lit Athènes, on se dit, mais c'est ça qu'on veut. Hein, on veut, et on veut participer, on veut que on nous demande notre avis à tout bout de champ c'est une revendication dans les mouvements d'action collective or la réalité c'est que la base sociale de la participation, elle s'élargit pas elle s'affaiblit et, et, et que l'on soit du côté de la démocratie représentative ou la démocratie participative. Et dans le même temps, et c'est pour ça que c'est le moment est, est, est intéressant, c'est qu'on observe des dynamiques participatives autonomes se développer. Hein, des initiatives citoyennes, comme on le dit, qui s'affranchissent des institutions, qui sortent du jeu démocratique tel qu'il existe, euh, qui viennent d'ailleurs, comme on l'a vu avec la primaire populaire et, et ce type de technologie civique, essayer de, voilà, de forcer le jeu, hein, euh, mais de façon autonome, ascendante, pour prendre au fond... Euh, en main et passer à l'acte, hein, au concret, euh, le, au fond, euh, des formes de participation inédites, mais encore une fois plus autonomes. Hein. Et donc ça, ça interroge, euh, au fond, sur euh, ce moment politique et social, alors qui est très turbulent, je, je vais conclure là-dessus, euh, mais ce, bon, ce qui nous rend un peu, parfois, un peu, voilà, le, le sentiment d'être des mouches dans le bocal démocratique, hein, on voudrait savoir comment, euh, quelle est la bonne sortie, euh, et c'est là, et je reviens à la figure des, des démagogues, c'est que, au fond, ils, sont, ils, sont, ils ont un rôle essentiel hein, hier comme aujourd'hui parce qu'encore une fois ils sont notre mauvaise conscience. Hein, ils, voilà, ils, nous, ils nous invitent au fond à. À, comme le dit Munch, hein, à peut-être essayer de corriger et sans doute de corriger euh, cette tendance au libéralisme antidémocratique hein, des régimes euh, représentatifs qui au fond se soucient beaucoup des droits euh, et des libertés individuelles mais parfois au prix hein, euh, euh, d'un accommodement avec le désintérêt et l'apathie des citoyens hein. ça arrange tout le monde parce que sinon ça serait trop complexe et en même temps euh, il faudrait pouvoir le corriger sans euh, euh, non plus et, et sans doute pour euh, euh, ne pas prendre le risque ou éviter hein, de verser dans cette autre Tendance, qui est plutôt celle de la démocratie antilibérale, hein, nous dit Monk, euh, et celle qui, qui, voilà, qui a eu aussi une actualité, hein, euh, avec des régimes qui valorisent à l'inverse la participation du peuple, sa souveraineté, euh, et en même temps réduisent les libertés politiques par ailleurs, hein, et, et la protection des droits individuels, euh, et, et vous le dites, d'ailleurs je, je conclurai sur vos mots, c'est qu'au fond, ces démagogues-là, là, c'est le versant populiste contemporain de ces démagogues-là, euh, au fond, ils ne cherchent pas véritablement au concret à la participation des citoyens une fois qu'ils sont au pouvoir en tout cas c'est pas c'est pas ça qu'on observe hein, euh, même si c'est la promesse hein, qu'ils font lorsqu'ils se présentent devant le peuple voilà merci alors ben merci beaucoup sandrine euh, à vous écouter j'ai l'impression mon livre était très intelligent <rire> Mais voilà, donc ça, ça montre aussi, ça a été pour moi une découverte un petit peu, euh, bah les, les, certains des travaux que vous avez cités, euh, j'ignorais euh, vos propres travaux parce qu'entre temps du coup j'ai regardé un petit peu, et bon, c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu dans la bibliographie euh, certains, certaines références que, que vous avez citées. Voilà, Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître aujourd'hui, c'est très complexe. Alors, vous avez dit tellement de choses que je ne sais plus sur quoi rebondir. Euh, Peut-être la, la, la première chose que vous avez évoquée, c'est la, la, la figure du démagogue, pour nous, du démagogue antique, hein, bien évidemment, puisque c'était le propos du livre. C'est un livre d'histoire ancienne, hein, même si voilà, on fait des passerelles avec le contemporain, ça reste un livre, enfin moi en tout cas je l'ai vécu, enfin je l'ai pensé comme ça. Euh, ce sont des figures que nous ne voyons, comme la plupart des démocrates du 5e siècle, qu'à travers les yeux de, des adversaires de la démocratie. C'est-à-dire que la plupart des auteurs euh, bah, que vous connaissez, euh, Thucydide, Aristophane, Platon, Aristote, Xénophon, euh, sont des gens qui sont plutôt on va dire, soit tiède ou critique vis-à-vis -vis de la démocratie qu'ils ont sous leurs yeux, voire franchement hostile, hein, si on pense à Platon, et euh, dans une moindre mesure à Aristote. Donc en effet, euh, le mot « démagogue », c'est de suite une insulte, même si peut-être déjà le trait est forcé, en quelque sorte, hein, puisque ça vise à, à disqualifier ces hommes qui sont à la tête d'une faction politique qui est celle de ce qu'on appelle le démos, c'est-à-dire, on va, on va traduire par le menu peuple. Hein, à Athènes, au sein du corps civique, au sein de l'ensemble du peuple, il y a euh, euh, les élites, euh, l'ancienne aristocratie, euh, les riches, et puis il y a aussi des gens plus modestes. Hein, et c'est cela qu'on appelle euh, le démos. Hein. Et donc le sens a de suite un, un sens péjoratif, et une connotation politique, comme vous l'avez dit. Et ça, c'était pour revenir un petit peu sur... Euh, alors, c'est un petit peu l'historiographie, mais euh, par exemple dans des ouvrages euh, comme celui de Finlay, de Josia Auber, ou de Christian Mann, qui est un auteur allemand, le mot « démagogue », pour eux, un mot est un mot qui a un sens neutre et général. Et ils disent, la plupart des auteurs, que au départ, le mot « démagogue » est un mot neutre, c'est le chef du peuple, mais vu comme l'ensemble du corps civique, alors que non, les sources nous montrent que les premières mentions de démagogue, c'est de suite une sorte d'injure. En tout cas, ça désigne quelqu'un qu'on déconsidère. Hein, voilà. Donc ça, c'était d'une part pour revenir un petit peu sur cette idée qu'il y a dans, dans certains ouvrages. Et puis, ben, en effet, euh, on va parer de suite le démagogue parce qu'il défend le peuple, parce qu'il cherche à... Euh, être porté au pouvoir par le peuple, eh bien, il promet tout et son contraire, il le flatte, euh, voilà, bon, ce qui sont les, les traits du démagogue contemporain. Le démagogue aujourd'hui, ou la démagogie, c'est un procédé qui vise à remporter une élection, en général, en promettant tout et son contraire. En jouant aussi des passions, des mauvaises passions, la colère, euh, la haine, la rancœur, voilà. C'est ça, un démagogue. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que les démagogues athéniens l'étaient ou agissait de cette façon. C'est d'abord la vision qu'on a par le filtre des, des auteurs anciens. Euh, voilà, donc ça c'était pour revenir sur ce que vous aviez dit à propos de cette figure noire. Euh, la, la grande différence, je pense, pour moi, entre une des différences qui a au cœur du livre, et en fait, j'y suis venu par.. Comment dire Assez tard, en fait. C'est vraiment sur la fin de l'ouvrage que j'ai eu cette... C'est la question du pouvoir. C'est-à-dire que dans le monde contemporain, du fait du système représentatif, on peut faire carrière politique. Et, et donc la conquête du pouvoir, c'est un élément important, parce qu'on va s'y installer, entre guillemets, pour un certain temps, euh, et exercer la réalité du pouvoir. Alors que j'essaie je, je, de montrer que dans l'Antiquité athénienne, cette notion d'un pouvoir en soi elle est beaucoup moins présente parce que le pouvoir, il est beaucoup plus éparpillé, éclaté, dilué dans la myriade des institutions qui existent, dans le nombre de magistrats qu'il y a à Athènes, plus de 700, près de 700, plus les magistrats qui exercent leurs fonctions dans le cadre de la Ligue de Délos, l'Empire athénien. Et donc le, le pouvoir est beaucoup plus morcelé, éparpillé. Il ne l'est souvent que pour un an, ce n'est pas réitérable, sauf pour certaines fonctions. Euh, et donc il y a une réelle rotation. Donc l'idée de promettre tout et son contraire pour être élu, alors qu'il n'y a quasiment pas d'élection, puisque c'est le tirage au sort, et que le pouvoir en soi n'est que vraiment éphémère. Donc voilà, c'était un petit peu déconstruire cette idée de, de l'accaparement possible du pouvoir, qui je pense nous différencie profondément, euh, nous les régimes représentatifs modernes, de la démocratie euh, ancienne. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux. Hein, moi, je ne juge pas. Mais, euh, mais voilà. Je ne sais pas si. Merci. Alors, c'est vrai que l'intervention de, de Sandrine était extrêmement riche. Et pour avoir pris euh, des notes, ça savez que ça, ça, ça invite à beaucoup de, euh, de questions. Vous m'entendez Oui. Euh, au fond... C'est un, un, un ouvrage sur la démocratie, sur les démagogues, mais vu la nature des sources, c'est presque autant un ouvrage sur la critique de la démocratie, hein, puisqu'elle est vue pour le Ve siècle, euh, essentiellement par ses adversaires, comme tu viens de, de, de le rappeler. Et pour faire le, le lien avec le, le, le contemporain et, et les questionnements évoqués par, par Sandrine, euh, il me semble presque qu'aujourd'hui, euh, la, la critique de la démocratie, elle est interne, ou en tout cas, il est très difficile de se revendiquer même, même dans un, un espace euh, géographique relativement large, et même dans des, des, des régimes qui ne sont objectivement pas démocratiques, comme antidémocratiques, puisqu'on prétend malgré tout toujours agir, intervenir, tirer sa légitimité du, euh, du peuple. Et au fond, la critique de la démocratie... Actuellement contemporaine, euh, elle est presque une critique euh, sur son caractère inabouti euh, ou partiel ou déformant ou euh, euh, voilà d'un de, de, de, régime ou d'un système qui va trahir euh, le peuple. Euh, il me semble que c'est une des grandes différences avec euh, l'Athènes classique et surtout l'Athènes du 5e siècle. La critique elle est extérieur. Euh, euh, la démocratie est presque aussi un mot enfin même si euh, même si c'est celui de démagogie qui est employé mais qui est infamant en tout cas qui vient disqualifier tout un fonctionnement tout tout, tout un régime et ça c'est alors c'est peut-être aussi une différence alors c'est une différence à mon sens entre les anciens et les modernes ces anciens là et nous euh, modernes c'est un premier point c'est peut-être aussi une différence mais là je veux t'interroger là dessus entre le 5e et le 4e siècle, pour reprendre, euh, où il me semble que là, pour le coup, il y a, quand il y a critique du régime politique, ou s'il si y a critique du régime politique, elle est interne. Et pour ce qui concerne Athènes, hein, bien sûr, hein, euh, il y a une acclimatation, une acceptation, une routinisation, au fond, de la démocratie à ce moment-là, dans cette bascule après la guerre du Péloponnèse, euh, qui fait que, euh, même s'il y a une critique, euh, elle s'exprime dans un autre champ, pas celui du débat politique, mais peut-être celui de la philosophie, euh, euh, en effet, et que ça ça change radicalement, à l'articulation entre le 5e et le 4e siècle, le regard sur la démocratie, et que c'est révélateur d'une installation, et peut-être d'un appauvrissement aussi, du régime démocratique. Enfin, c'est une question, quand même. Oui, alors, je n'ai pas la réponse, mais bon, tu as, tu as tout à fait raison. On sait que la restauration démocratique de 403 avant Jésus-Christ euh, met en place... Euh, une démocratie réformée et qui va se stabiliser hein, et qui ne sera plus inquiétée et en tout cas les voix euh, antidémocratiques, les voix des partisans de l'oligarchie se taisent elles ne vont plus s'exprimer que par le biais d'écoles philosophiques, comme tu l'as dit euh, mais qui vivent, euh, non pas en marge de la cité, mais en tout cas qui, qui se referment un petit peu sur elles-mêmes donc c'est vrai que, moi je le dis en introduction il y a une opposition entre une une démocratie du 5e siècle qui est ouverte, qui est vivante, parce que euh, animée de combat. Alors, je ne dirais peut-être pas que la, la démocratie du 4e siècle est appauvrie. Peut-être que les, les spécialistes ne seraient pas d'accord. Mais en tout cas, elle est, elle est peut-être plus... En tout cas, de ce que nous montrent les sources, c'est toujours une question de sources aussi. Euh, elle est peut-être plus stabilisée. Et elle ne va pas porter sur forcément le... Comment dire, le... pour le maintien ou non du régime, pour l'approfondissement ou non du régime, mais va se porter sur d'autres questions, euh, la renaissance ou non de l'Empire athénien, la question de Philippe de Macédoine et de la place que, que les cités grecques doivent occuper face à lui... Euh, voilà, et, et, et la figure du démagogue va continuer d'être sollicitée, j'allais dire, dans ce débat, puisqu'on va la trouver chez des orateurs attiques de la, du IVe siècle, mais euh, pas forcément dans le sens où euh, ce sont ceux qui défendent le peuple. Là, on va trouver vraiment le sens péjoratif de celui qui bah, promet un peu tout et son contraire. Hein, donc il y a un glissement un petit peu euh, sémantique euh, entre, entre les deux siècles. Et donc, pour, pour, pour prolonger, enfin, tu me dis si je me trompe, mais si on doit trouver euh, des liens euh, ou des parentés euh, entre euh, la démocratie contemporaine et euh, les systèmes démocratiques anciens à Athènes, ça serait plutôt avec le quatrième qu'avec le cinquième, où l'objet démocratique est plus scandaleux euh, et, et, en ce moment-là, beaucoup plus étrange aux yeux des Grecs eux-mêmes. Enfin, en tout cas, de certains d'entre eux. Oui, je pense, tu as raison. Euh, alors, est-ce qu'il y a... Non Sandrine, peut-être Une question peut-être à propos des traces, des textes, parce que je ne je, je, je crois pas que vous l'évoquiez, mais tous ces débats... La, la question du passage par l'écrit. Voilà, je, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, pour un historien de cette période... Euh, des traces qui renvoient au débat, à la teneur des débats, Je... est-ce que ça existe ou pas Donc c'est vraiment une question de... Alors, pour le, le 5e siècle, on a la seule source qui rapporte des non pas réellement des débats, mais des discours à la, qui se tenaient à l'Assemblée du Peuple, c'est Thucydide. Thucydide, l'historien de, de la guerre du Péloponnèse, donc à la fin du Ve siècle, qui rapporte plusieurs discours, dont certains très célèbres, de Périclès, par exemple, l'oraison funèbre. Euh, voilà. et, et le problème, c'est qu'on n'a pas l'assurance que, un, euh, même si Thucydide dit, euh, j'applique la méthode qu'il appelle l'autopsie, euh, je ne raconte que ce que j'ai vu ou entendu, euh, certains discours, on sait que c'est possible qu'il les ait entendus, d'autres non, parce qu'il part en exil d'Athènes, donc euh, on n'est jamais à l'abri qu'il est recomposé. Euh, et de toute façon, probablement qu'il a recomposé euh, les discours qu'il qu a entendus. Donc toute la question est de savoir si ce sont, si c'est comment dire, l'écho euh, réel, plus ou moins réel, de, des débats qu'il a entendus, ou est-ce que c'est une recomposition euh, c'est vrai qu'aujourd'hui les analyses tendent plutôt à dire que comme euh, on insiste sur euh, probablement l'éducation sophistique qu'a reçu euh, Thucydide et le fait que souvent euh, dans ses discours il utilise la méthode de l'antilogie de l'affrontement, on pense que voilà, c'est vraiment une recomposition littéraire hein, voulue euh, par lui, même si bien sûr il se fait l'écho probablement euh, de, de l'ambiance des débats et puis des, des différentes euh, opinions qui, qui sont exprimées je voudrais revenir sur un, un point évoqué par Sandrine, c'est-à-dire la question de la responsabilité dans un système qui la dissout, en fait, par euh, le caractère tournant des magistratures, l'immédiateté, euh, par le contrôle permanent euh, du collectif sur, euh, sur, les, sur les magistrats, par la circulation des, des, des discours, euh, par la difficulté de se maintenir au pouvoir, en tout cas à des magistratures, voire même l'impossibilité pratique, technique, presque constitutionnelle, de le faire, dans un système qui vient dissoudre cette responsabilité. Pourtant, euh, on a certaines sources qui pointent des responsabilités. Alors, c'est des sources polémiques, euh, ou, ou alors laudatives, mais euh, sur euh, Thucydide par rapport à Périclès, ou euh, Aristophane par rapport à, à, à, à Cléon. Euh, et euh, en tant que, que, que très bon connaisseur des de sources et de cette période-là, est-ce que précisément on pouvait à la fois être responsable et mener une, une, une politique c'est ce que tu évoques dans ton livre, mais je voudrais peut-être qu'on qu développe ce, ce, ce point. Alors, c'est vrai que, bon, malgré hein, ce qu'on a dit, la mécanique institutionnelle qui, qui fait que le pouvoir est réellement partagé, il euh, y a quand même euh, d'abord des personnages qui vont exercer une forme de leadership, j'allais dire quasi naturel euh, sur, sur la cité. Et puis, il y a quand même certaines fonctions, comme celle de stratège, où on est élu, on peut être réélu, et qui, de fait, va amener au fait qu'on va exercer une influence certaine. De plus, il y a des factions politiques qui existent. Alors, les historiens ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut parler de partis politiques dans l'Antiquité Alors, certes, pas des partis aussi bien structurés, encadrés que de nos jours, mais bon, moi, je plaide pour l'idée que voilà, les, les anciens sont capables aussi d'avoir des idées politiques, de les défendre. Euh, et c'est pas parce qu'on est dans le système de la démocratie directe que... Euh, parce que l'argument c'est de dire que les, les opinions sont fluctuantes. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Alors probablement que ça joue. Hein, mais ça n'empêche pas que peut-être certaines personnes aient des idées, les suivent, euh, les, les diffusent auprès de proches, euh, elles sont suivies. Donc... Euh euh, voilà. Et donc, je pense que des gens comme Périclès Cléon, oui, jouent. D'ailleurs, c'est le sens de démagogue. Le démagogue, il n'a aucune réalité institutionnelle. Euh, il n'est pas président, il n'est pas ministre. C'est simplement un homme qui exerce une influence, euh, su... qui représente, ou qui... Enfin, qui représente, le mot est mal choisi parce que ça renvoie toujours à la représentation, mais qui incarne une, une faction ou un courant politique. Voilà. Après, pour le, autour de la question de la personnalisation du pouvoir, je pense que les sources littéraires ont toujours tendance à, à isoler des figures. C'est notamment bon, le cas chez Plutarque, parce que c'est le propos de Plutarque qui veut montrer des vies édifiantes qui doivent servir d'exemples de, moraux pour l'éducation des jeunes romains, puis plus tard, qui servira à l'âge classique pour l'éducation des princes. Mais par exemple, les sources épigraphiques nous montrent que le, le processus de décision, en tout cas les noms qui apparaissent pour ceux qui ont proposé un décret, sont pour beaucoup des inconnus. Euh, et, euh, sauf erreur de ma part, on n'a aucun décret euh, émanant euh, portant le nom de Périclès. Voilà, donc, euh, ce personnage qui a pourtant exercé des fonctions euh, de stratège pendant euh, presque 15 ans de suite, euh, qui a fait tout ce que l'on nous raconte, euh, l'impérialisme athénien, euh, l'acropole, euh, bah, aucun décret, alors peut-être qu'il avait des prêtements qui, qui agissaient pour lui, mais voilà, donc, L'épigraphie nous montre que corrige un petit peu cette tendance des sources littéraires à personnifier, personnaliser plus exactement le pouvoir autour de quelques grandes figures. Voilà. Même si je nie pas le fait que certains exerçaient une réelle influence. Voilà. Et entre, entre le démos l'échelle du démos et celle de l'individu, de l'individu qui est le démagogue, celui qui a une, des responsabilités au euh, niveau d'archonte Voilà, il y a peut-être la catégorie intermédiaire des groupes, des groupes politiques, des groupes de pression. Et comment tu envisages euh, cela Qu'est-ce que tu peux dire euh, sur, alors... sur, sur ce point qui est, qui est manifestement important parce qu'effectivement, oui, oui. un individu ne peut pas manipuler une cité à lui tout seul oui, oui. il y a des relais, comme tu, comme tu, comme tu l'as dit et alors on a un certain nombre de sources là-dessus est-ce que tu peux... Mais pas tant que ça non plus, hein. alors à part Thucydide qui nous parle surtout des éthéries c'est-à-dire ces, ces sortes de clubs d'hommes qui réunissent des compagnons hein. et Tyroy c'est les, les compagnons euh, qui sont des membres plutôt de, de l'aristocratie qui se qui font des banquets, des fêtes ensemble, et qui, qui souvent critiquent la démocratie. Et Tucidide nous dit que les, les révolutions oligarchiques euh, de la fin du 5e siècle sont sorties de ces éthéries. Bon, c'est une vision que peut-être qu'il faut nuancer, parce que toutes les éthéries n'étaient pas antidémocratiques. Euh, mais en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de source. Alors, on sait que tous les comment dire tous les regroupements... Euh, infra-civique qui existait parce qu'à Athènes euh, on est membre de la cité mais on est aussi membre d'un dème où il y a des assemblées de dème, y a des fêtes de dème, enfin, voilà, il y a tout un ensemble d'événements qui font que les gens sont appelés à se, à se croiser, à se voir il euh, y a les liens euh, euh, de parenté qui existe parenté simple ou parenté élargie euh, au sein des fratries par exemple il y a euh, ben, les fonctions qu'on va exercer à l'élier euh, à la boulée, euh, qui peuvent amener aussi à faire qu'on comptoie des gens donc Athènes, c'est vraiment une myriade de, de regroupements euh, infra Je ne les ai pas tous cités. Il y a les Tiaz, les orgéons, il y a les chœurs. Le livre que, dont tu parlais de Ismar et Azoulé euh, montre l'importance des chœurs dans la vie, euh, que ce soit des enfants puis des adultes euh, athéniens. Donc, on, on continue de faire partie d'un chœur euh, même à l'âge adulte, et donc ça crée forcément des liens. Et donc, c'est probablement dans ces, tous ces milieux, euh, tous ces groupements infra s'exprime probablement une opinion ou se forge une opinion politique, voilà. Après, on a très peu de sources. Hein, euh, C'est pour ça que je disais qu'il y a un débat. Beaucoup d'historiens disent non, il n'y a pas de parti politique à Athènes, ça n'existe pas. Euh, mais on n'a pas, alors on n'a pas de source pour le prouver, mais on a rien ne, ne permet non plus d'affirmer le contraire. Quoi. Voilà. Je voulais sur cette question là qui est très intéressante de ces regroupements infraciviques, ces organisations intermédiaires, on pourrait les nommer comme ça chez nous, mais qui n'ont pas du tout un rôle à jouer dans le jeu justement du, du débat. Et il me semble que, là pour le coup, et que le tirage au sort d'ailleurs, il est là pour fragmenter, pour empêcher que ces groupes parlent en tant que groupe, comme des collectifs. Et ça, est-ce que on, parce que, je ne sais plus si vous l'évoquez, cette, cette volonté de fragmenter, elle, elle, est, elle est justifiée comment au-delà au d'affranchir, de, parce qu'on n'a pas l'idée non plus d'affranchir les individus de leurs appartements Oui, de oui tout appartus. à fait. Alors, ça, c'est le bon, c'est une question, mais le... on sait, par exemple, que lorsqu'Hérodote évoque la réforme de Clistène, hein, Clistène, pour... Euh, bon, je pense que ça parle à, à tout le monde. Lorsqu'il met en place euh, l'isonomie, on va appeler la démocratie, euh, euh, mm -hmm. sa réforme institutionnelle, elle repose sur une réforme territoriale, c'est-à-dire qu'il va vouloir justement briser toutes les structures anciennes qui permettaient notamment à la noblesse athénienne d'exercer des réseaux de clientèle. Et, euh, bon, l'architecture qu'il met en place, elle est un peu compliquée, je ne vais, vais pas la reprendre là, mais, voilà, le but, c'est de, de produire un brassage euh, très grand au sein d'Athènes, et d'empêcher tout ce qui pourrait être justement la constitution de groupes de type professionnel euh, trop familiaux ou clientélaire, et au contraire de, de disperser. Alors ça n'empêche pas les Athéniens de toujours appartenir à des groupes où ils peuvent se forger une opinion, mais ces groupes-là institutionnellement ne vont pas être représentés en tant que euh, groupe communautaire si vous voulez. Voilà. Alors peut-être une, une dernière question et puis on va, on va laisser la, la, la, la parole aussi à, à, à ceux qui dans la salle voudraient poser des, euh, des questions euh, j'en aurai plusieurs mais une seule peut-être suffira euh, tout cela se développe dans un contexte particulier la démocratie c'est un fonctionnement ce sont des règles de fonctionnement c'est des modalités de participation mais parce que d'une certaine façon elle exerce le pouvoir comme régime politique elle fait des choix et elle mène des politiques et la politique Athénienne dans la seconde moitié du 5e siècle, c'est l'approfondissement de l'impérialisme et puis c'est le basculement dans, euh, dans la guerre. Alors c'est une vieille histoire, ce lien entre impérialisme, démocratie et, et, et guerre, tu l'affrontes euh, pleinement dans l'avant-dernier chapitre euh, notamment, euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'il y a pour le coup un lien consubstantiel euh, ici alors, consubstantiel, non, parce que la, la démocratie existera en dehors du cadre impérial. Euh, le cadre impérial c'est une période euh, d'ailleurs qui disparaît puis qui revient à nouveau au IVe siècle avec la, la seconde confédération des los donc dire qu'il y a un lien consubstantiel non, par contre euh, reconnaître que en effet elle a accompagné le processus notamment redistributif hein, c'est à dire l'idée que l'argent commun peut être partagé et, et cet argent de plus en plus important parce que du fait euh, de l'afflux euh, de, de, de l'impôt impérial, hein, le foros à Athènes. Voilà. Donc, euh, pas de lien consubstantiel, mais ça a accompagné le processus. Et, et la, la démocratie est rétablie en 403 au moment où Athènes n'a plus d'empire. Donc, euh, c'est la preuve qu'elle peut survivre en tant que démocratie en dehors du cadre de l'empire. Et en plus, elle est rétablie avec d'autant plus de force... Hein, euh, que, euh, voilà, on crée par exemple l'indemnité pour siéger à l'Assemblée, euh, qui va concerner des milliers de citoyens. Euh, C'est une mesure d'approfondissement démocratique qui s'inscrit dans ce qu'avait fait Périclès puis Cléon euh, au 5e siècle, alors que euh, la manne impériale euh, s'est coupée, hein, si je puis dire. Voilà. Mais pour ce qui est de la deuxième moitié du 5 siècle, oui, on sait que euh, l'argent de l'Empire à profiter, euh, ou en tout cas à profiter au peuple. Dire qu'il a nourri la démocratie, c'est difficile. Euh, que, que le peuple en ait profité, oui, mais que euh, s'il n'y avait pas eu l'argent de l'Empire, peut-être aussi que l'approfondissement démocratique se serait fait quand même, parce que la cité avait aussi d'autres ressources. Donc ça, c'est une question, c'est difficile d'y répondre. Hein. Euh, mais encore une fois, ça c'est l'image que renvoient les adversaires, c'est-à-dire que euh, la démocratie se nourrit de l'empire, parce que le peuple ne pense qu'à une chose, c'est se gaver, faire bombance, les fêtes, les salaires qu'il perçoit. Et c'est une critique qu'on va retrouver chez Aristophane, encore plus chez Platon, qui dénonce la politique du ventre, hein, du démos, qui, qui ne pense qu'à qu cela. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question... Merci. Alors, on va, on va passer la, la, la parole à, à, à la salle. Je vais descendre avec le micro. Merci. Euh, alors, pardon, parce que je n'ai pas lu votre livre encore. <rire> Peut-être que mes deux questions vont porter sur des points essentiels. Alors, j'aurais une première question sur le rapport entre la figure du sophiste et celle du démagogue. Puisqu'aujourd'hui, précisément, on, en tout cas, on peut, on peut soutenir qu'il y a un lien entre une forme de résurgence de la démagogie et une forme de fragilisation de notre rapport à la vérité. Euh, donc je voulais savoir si, euh, en fait, ce que, ce que repère Platon, c'est-à-dire quand même un, un lien très fort entre, entre un rapport très fluctuant, très lâche à la, à la vérité, et, euh, et des stratégies de manipulation du pouvoir. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans les sources un peu plus, euh, moins philosophiques qui, qui, qui milite en faveur de, de, de cette alliance de la sophistique et de la démagogie Et ma deuxième question, euh, ça, euh, elle m'est venue à partir de, de vos analyses. Euh, je me demandais, euh, puisque vous disiez qu'il y avait un désir de, de participation, et en même temps, enfin, de, de plus de participation, très ambivalent, effectivement, dans, dans des sociétés très individualistes par ailleurs, je me demandais si, en fait, ce qu'on pouvait, euh, pour le coup, euh, prélever chez les Grecs, c'était pas cette réflexion sur, euh, sur la délibération collective, parce que le problème aujourd'hui, c'est que la délibération, enfin, quand on parle de démocratie participative, soit... Euh, vous parliez de la conférence sur, euh, sur l'avenir, euh, sur le climat, qui a été une expérience assez intéressante parce que c'était une vraie expérience d'élaboration de, de, de, collective avec une parole experte, non pas là pour s'imposer euh, du dehors, mais justement pour permettre aux citoyens éclairés de se forger une opinion. Sauf que ça a été complètement abandonné pour avoir tiré, été tiré au sort pour participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe, euh, qui a été confiée à des euh, clubs de communication avec un niveau absolument hallucinant hein, du photolangage, enfin une espèce de mépris par rapport aux citoyens euh, quand même euh, préoccupante. On ne se pose pas la question de ce que c'est que justement, délibérer collectivement et participer collectivement. Et là aussi, peut-être que les philosophes, euh, enfin, peut-être que Aristote, pour le coup, euh, idéalise ce moment de la délibération où plus on est nombreux, plus on a de chance de quand même arriver à, à quelque chose, de, une, une option et une opinion juste. Hein. Je pense aussi aux analyses d'Arendt, avec toute cette dis discussion qui produit de l'opinion, mais qui produit de l'opinion, on est très loin, et de la démocratie participative telle qu'elle est pensée aujourd'hui, et du référendum qui, lui, fait l'économie de, de tous ces dispositifs institutionnels de droit qui sont censés quand même réguler, euh, justement, le, le, le ventre, pour le coup, euh, des citoyens qui, quand on leur demande leur avis, bah, vont répondre des choses qui ne sont pas forcément, non, euh, très libérales euh, au sens politique du terme. Donc je me demandais, s'il n'y avait pas quelque chose là d'essentiel et du coup vous, bah, vous disiez au début, bon les grecs sont pas j'ai fini hein. euh, les grecs sont, sont finalement sont comme euh, un peuple comme les autres alors bien sûr on peut sortir euh, d'une espèce de mythologie du, du totem de la Grèce je pense qu'on en est tous sortis mais de ce point de vue là bon, euh, je pense à Castoriadis euh, oui peut-être pas tous, bon, je ne suis pas historienne donc je ne sais pas, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une asymétrie fondamentale Parce que parce que là, il y a un germe, quand même, quelque chose qui qui, qui est toujours à, à... Enfin, je dis germe, c'est le terme de Castoriadis, à actualiser et, et qui nous fait penser. Euh, le logos, c'est quand même la, la démocratie, c'est la, la philosophie, et là, il se passe quelque chose qui nous fait toujours penser. Donc De ce point de vue-là, est-ce que la Grèce est, est une peu plate comme une autre <rire> voilà. Alors, merci pour vos questions. Peut-être que je laisserai Sandrine répondre pour la, la deuxième. Euh, bon, même si j'aurais une ou deux choses à dire. Euh, alors le rapport, enfin vous dites euh, le rapport philosophie euh, démocratie au départ il est tendu, hein, parce que la, la philosophie occidentale naît, c'est le moment platonicien, est, bon, même s'il y a les présocratiques, mais euh, et, et, et, et la philosophie naît finalement de la détestation de la démocratie, puisque, puisque Platon est quand même l'adversaire le plus résolu vis-à-vis euh, -vis de cette démocratie qui a, qui a assassiné son maître adoré. Hein, Socrate, dont il ne se remet pas, donc vis-à-vis -vis de ce régime, lui qui est membre de la grande aristocratie athénienne, bien éduqué, bon, il n'a que mépris pour cette populace qui a livré son maître Socrate à la mort. Euh alors, pour revenir sur votre si, premier... Si je peux me permettre, je crois que Marion parlait de sophistique plutôt oui, que oui, de... Oui, oui, j'allais venir à la sophistique, justement, parce que c'est aussi chez Platon qu'on qu trouve la critique de la sophistique, puisque pour lui, Socrate, c'est l'antisophiste, alors que ce n'est pas du tout, par exemple, l'image qu'on a de Socrate chez Aristophane, puisque Aristophane fait de Socrate un sophiste, et même un escroc sophiste, comme, comme les autres. Euh, donc, en effet, euh, Platon, j'allais dire, il va mettre... Un petit peu tout dans le même sac. Hein. Les démagogues, d'ailleurs, pour lui, euh, ont appris euh, l'art de bien parler, c'est-à-dire l'art de bien séduire en public, auprès des sophistes. Euh, C'est aussi une idée qu'on retrouve chez Aristophane, hein, quand dans les nuées, quand il oppose l'ancienne éducation. Euh, j'allais dire à la papa, c'est un peu méchant, mais voilà, où on apprenait dans le gymnase, le sport, on apprenait un peu la musiquée, alors que maintenant, la nouvelle éducation qui ne vise qu'à former des jeunes au corps frêle, euh, mais qui, ça, par contre, sont très habiles de leur langue, hein, pour bien parler, euh, voilà, donc... Euh, c'est cette critique. Maintenant, les sophistes, bon, depuis quelques années, enfin, je pense que vous connaissez visiblement bien la philosophie, euh, il y a un retour un petit peu plus, comment dire, moins critique hein, sur eux. Et surtout, ils sont très importants, je pense, justement, dans, dans cette Athènes démocratique de la deuxième moitié du Ve siècle. Alors, bien sûr, il y a le côté vénal, c'est-à-dire qu'ils vendent leurs leçons euh, très chères. Euh, mais c'est le cas, j'allais dire, à Athènes, de tous les maîtres d'école, hein, ou de tous les précepteurs, puisque euh, l'éducation n'est pas publique à Athènes, elle est privée. Donc les sophistes, en cela, ne sont pas forcément différents du maître de gymnastique euh, ou du maître de musique. Bon, Simplement, on nous dit que, vraiment, les leçons, c'est très très cher. Euh, mais surtout, y, ils ont un, un, un lien, je pense, avec justement l'approfondissement démocratique. Ils vont d'abord apprendre... Euh, L'art de bien parler. Or, pour parler en public, à l'Assemblée, et si chacun veut s'exprimer, bon, ce qui n'est pas, pas le cas hein, dans la réalité, mais il faut apprendre à bien parler, parce que je le montre, parler une, devant une Assemblée, ce n'est pas facile si vous avez déjà parlé dans une âgée étudiante, <rire> c'est pas toujours... Euh, voilà. puis elle n'est pas forcément très... Euh, comment dire... très accueillante, hein, si euh, on n'est pas dans, dans le... sens. Surtout, les sophistes, la, la deuxième idée, dans leur lien démocratique, c'est qu'ils instaurent une, une relation monétarisée avec leurs élèves. Et ça, c'est une rupture avec les écoles philosophiques qui existaient auparavant, où il y avait une, une relation initiatique, c'est-à-dire qu'il fallait être initié au sein de l'école, euh, avoir franchi des degrés vivre d'une certaine façon et donc finalement se consacrer entièrement à, à la vie de cette école les sophistes, on est dans le cadre de la liberté on est libre de payer les leçons et le jour où on ne veut plus voir le maître, on est libre d'arrêter et donc il y a quand même aussi un rapport à la démocratie, à la liberté euh, je pense qui est, qui est important et qui fait que c'est pour ça aussi qu'ils sont si présents dans ce moment là voilà. Je vous laisse peut-être répondre. Vous à... voulez pas en euh, dire un mot bah, non, après <rire> Parce que... dire des bêtises Moi, je ne crois pas. Euh, non, non, mais vous avez, alors, hein, vous avez euh, tout à fait raison, déjà, de, de, de dire, quand on parle de démocratie participative, ça renvoie à une telle diversité de dispositifs, de plus ou moins grande qualité, et de euh, voilà de qui, qui offre plus ou moins un hein, espace de délibération et, et donc on a effectivement aujourd'hui souvent euh, euh, les prises d'opposition d'ailleurs hein, des chercheurs de dire il faut aller vers plus de démocratie délibérative hein, euh, mais en, en fait euh, et, et avec les dispositifs que vous évoquiez comme la convention euh, citoyenne pour le climat, c'est souvent très réussi, hein, du point de vue de la production, euh, au fond d'un avis, par-delà, on va dire, les, les divergences, les points de vue, les convictions, les, les, les habiletés ou les inhabilités, mais euh, la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça Parce que même l'avis le plus juste qui serait euh, porté euh, dans la démocratie réellement existante, le, le chemin, il est pas, il est, voilà, on n'est pas arrivé là. Et, et, et, et ce qu'on a du mal à envisager, c'est comment on articule ça, le, le fait de, de produire des, des opinions citoyennes ou des décisions citoyennes euh, de qualité, et le fait que nous sommes aussi dans des sociétés avec des rapports de force, des groupes d'intérêts, euh, du conflit, des rapports de pouvoir, et, et ça dans, les, dans la démocratie délibérative, et, on, et ça rejoint un peu ce qui, est, qui passe à Atten aussi, c'est que si on, quand on tire au sort, là, on fragmente, et, et au fond on isole des individus qui ne sont plus justement des forces, social hein, et politique. Et, et, et cet équilibre-là, entre, on pourrait dire, la démocratie sociale et la démocratie délibérative, et la démocratie représentative, il faut arriver à trouver sans doute hein, quelque chose, parce qu'on n'y est pas, et, et je constate quand même que sur les conventions citoyennes comme on observe, souvent, alors c'est pas inintéressant, c'est avis, mais, mais c'est souvent le, aussi le plus petit dénominateur commun. Hein. On, on arrive vers des propositions, euh, alors qui peuvent être, c'était pas quelle la Convention citoyenne pour le climat, hein, mais, mais, mais c'est souvent quand même, quand même ça, et, et, et donc ça n'est pas toujours très, très innovant et, et, et très productif. Mais, mais vous avez raison sur la qualité, et comme vous faites référence à l'autre sur l'avenir de l'Europe, et que vous avez mentionné le profil des organisateurs, et ça, ça compte beaucoup aussi. Évidemment, quand c'est euh, des, des gens qui viennent plutôt du monde de la communication euh, euh, à qui on confie ces dispositifs, et ben, voilà, pas tout, il ne se passe pas tout à fait la même chose que quand c'est des euh, gens qui viennent de, du monde de l'éducation populaire, par exemple une autre façon hein, de penser la libération et, et d'animer ces, ces types d'échanges, ou la Commission nationale du débat public. Donc oui, euh, il y a encore une grande diversité, et vous avez raison, la qualité est pas, peut être tout à fait inégale il y a d'autres ah, questions pardon. Ah, pardon. Non, non. <rire> non juste euh, pour rebondir hein, je pense aussi c'est bon c'est ce que ce que disait le californien Fishkin. enfin il, il faut du temps et peut-être c'est ça qui nous manque aussi euh, dans nos sociétés où bah, le travail l'individualisme aussi qui fait qu'on l'importance de euh, notre propre temps à nous euh, mais voilà, si on veut aboutir à des, des, des opinions de qualité, c'est ce qui montre, il faut du temps, il faut laisser du temps pour le débat, il faut laisser du temps pour prendre connaissance des dossiers, et c'est souvent ce temps qui, qui nous manque. Et, et c'est ce qu'on voit avec, euh, bon, l'exemple que je prends aussi, c'est les jurés d'assises, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, euh, les, les citoyens qui sont tirés au sort pour être dans un jury d'assises, en fait, très souvent, ce que disent les magistrats professionnels, euh, ils vont habiter vraiment pleinement leur fonction, c'est-à-dire comme du temps est laissé au débat, à la connaissance, à la discussion du jury, quand ils sont entre eux, eh bien c'est réellement productif entre guillemets. Donc je pense c'est la question du, du temps hein, qui, qui est présente et puis peut-être aussi le, le, le, le fait que vous disiez, hein, la base finalement ne s'élargit pas, c'est le sentiment que et c'est la critique que, que, que l'on reçoit, que oui, euh, on nous consulte, mais dans les faits, euh, bah, il ne se passe rien. quoi. Alors, ce qui, ce qui n'est pas vrai, hein, mais c'est peut-être un sentiment qui est présent. Et je pense qu'en effet, ce qu'il faut trouver, c'est euh, délicat à trouver. Il ne s'agit pas de revenir à une, une pure démocratie directe, parce que ce serait... Bon, euh, je parlais des âgés tout à l'heure, mais ce serait peut-être... Mais voilà, il faut trouver un, un entre-deux, parce que la démocratie directe, en effet, c'est une somme d'individus, alors que dans la démocratie représentative, d'abord, on, on arrive mieux à dégager des majorités, et aussi des structures partisanes qui ont aussi un rôle d'encadrement, de formation. Donc, voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver, euh, délicat, euh, mais qu'on n'a pas encore trouvé, euh, peut-être, euh, complètement. Pardon, pour avoir. Alors, je, je, je n'ai pas de solution, mais en revanche, je veux bien passer la parole à qui voudrait poser en... Oui, Patrice. Je vous remercie d'abord pour euh, la qualité de, de, de vos interventions. Puis je voudrais poser une question qui me taraude toujours un peu, en tant que à la fois que de la Grèce ancienne, et surtout d'Athènes, et euh, citoyen d'une démocratie. Est-ce que finalement, euh, la condition naturel d'une démocratie, c'est de, de ne pas être systématiquement en crise. Non mais enfin, oui je veux dire oui déjà pour répondre mais, mais oui c'est en fait c'est ça le côté la démocratie c'est imparfait inachevé et c'est pour ça que c'est de la démocratie hein, je, donc donc oui c'est forcément euh, euh, le, le jour où ça sera Thank you par achevé, on pourrait dire, on sera sorti du régime démocratique sans doute hein, c'est aussi parce qu'il y a ces imperfections qu'il y a de la réflexivité euh, de la distance à l'égard justement des mécanismes existants et la, cette volonté perpétuelle d'innover mais il y a des moments, et y a des moments par, et par à coup on voit bien dans l'histoire de la démocratie il y a des moments où ce constat de crise c'est que même si ils sont plus puissants qu'à d'autres qu hein, et, et là on est particulièrement il me semble, dans un moment et qui ressemble beaucoup d'ailleurs euh, par, par bien des aspects à la, à la fin du 19e, parce qu'après au-delà, je vous le laisse, mais, euh, bah, et notamment sur les débats que nous avons sur les, à propos des réseaux sociaux, euh, voilà, et, et on, on retrouve, ou même des corps, des corps intermédiaires, enfin, y, a, y, a, y, a, y compris la, la, la représentation hein, du peuple et des classes populaires, et des thématiques qui sont venues, et d'ailleurs ce, cette fin du 19e était très très très innovante, hein, avec l'émergence du mouvement ouvrier, on se pose les questions de, de savoir comment on, on, on représente et on fait participer des forces sociales. Euh, d'un genre nouveau. Hein, euh, et, et, et, et encore une fois, je, je, il voilà, y a des ponts euh, qu'on qu peut faire de façon évidente là sur quand on, on met en regard ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est des initiatives des gens qui passent à l'acte qui demanderaient à la personne et qui organise des formes de participation, qui invite d'autres hein, à participer avec eux et qui déjouent hein, les règles du jeu euh, et donc, euh, et y compris sur les médias on peut dire, euh, l'émergence voilà, de, la, de la presse moderne, on dire, elle a commencé par être une forme de, de chaos euh, où euh, voilà, tout le monde s'affolait des propos qui étaient tenus de, de, de l'absence de vérité, de contrôle et, et puis ça s'est régulé euh, pour qu'on se retrouve à nouveau dans une, dans une forme voilà, d'effervescence de, mais aussi d'inquiétude parce que ça, ça sert encore une fois, hein, c'est des potentialités nouvelles qui servent, le, le meilleur comme le pire, bah, mais, mais c'est aussi la démocratie, on pourrait, on pourrait même parce qu'on discutait de quoi, une, une belle opinion, une juste opinion, on pourrait dire la démocratie, c'est le propre aussi c'est de pouvoir accueillir n'importe quel propos, euh, voilà, qui soit euh, y compris rationnel, donc c'est ça notre difficulté, notre conscience, c'est comment on fait, si on, on exige de tout le monde qu'il soit savant, on sort du, du, du registre mais oui, la crise perpétuelle et, et, et, et, et la crise de la représentation, c'est aussi une, une ancienne. J'ai rien de plus à <rire> C'est parfait. Bien, ben nous, a, nous arrivons à la fin de cette longue discussion, de cette belle séance sur ce mystère démocratique dont nous n'avons pas trouvé encore euh, toutes les, les issues, mais euh, je vous remercie à tous les deux, euh, au nom de la revue des études anciennes, euh, Philippe Lafargue, Sandrine Ruy, d'avoir euh, voulu consacrer euh, du temps, euh, en cette fin de journée, à cette discussion. Je remercie aussi euh, les gens qui ont assisté à cette, euh, à cette séance, pour euh, vos questions, pour votre intérêt, aussi Et je vous souhaite une bonne soirée en vous disant à très bientôt pour un nouvel événement de la revue des études anciennes. Ça sera en juin, dans, dans, dans 15 jours, 3 semaines. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.